Je m'appelle Sandrine et je prends des cours chez Rockin' Jam depuis bientôt deux ans. J'ai suivi pendant cinq ans des cours de guitare classique et je souhaitais m'orienter vers un style plus moderne rock, ce que m'apportent les cours de guitare chez Rockin' Jam. Je prends des cours en moyenne une fois par semaine, le plus gros avantage pour moi était qu'on n'était plus dans un cursus scolaire mais plus dans une relation prof-élève qui, qui nous permet d'atteindre les objectifs que l'on souhaite et pas de devoir suivre les formations qui ne nous plaisent pas. Tout, tout cela dans une ambiance qui regroupe le calme et, et le travail, la détente puisqu'on on arrive à avoir des bons moments de rigolade et, et c'est très agréable. Si vous souhaitez prendre des cours de guitare Je vous recommande d'aller sur Rockin'Jam, Jam chez qui vous pourrez réaliser vos objectifs.